Waouh, je suis content. Je me demande qui va gagner The Voice cette année. The Voice Pourquoi Ah, moi je l'ai regardé. Ah, attendez, mon chapeau, oh, c'est pas grave. Euh, moi j'ai regardé euh, bah, quasiment toutes les saisons, sauf la saison 1. J'ai juste commencé à suivre en fait à la saison 2, moi. De The Voice Ouais. Je crois que c'est la dixième saison cette année, non Oh, trop cool J'avais pas pu voir l'autre la semaine dernière l'épisode. Quoi, qu'est-ce qu'il y a Il y a Cyprien qui a été qualifié. Ah ouais, et tu penses qu'il sera gagnant Je sais pas, euh, pourquoi pas Ah, tu crois Moi, je pense que peut-être pas. Ah, Jim Bauer a été aussi qualifié. Bah oui. Vous suivez vraiment pas The Voice, vous, hein et tu peux nous dire qui a été qualifié Bah, il y a Marguet, si je dis pas de bêtises. Et Métissa Aziza. Voilà, c'est les noms des quatre qualifiés. Maintenant, qui va gagner demain C'est un mystère pour moi parce que j'aimerais trop savoir qui va gagner. Ouais, euh, et tu penses qui a la meilleure voix, d'après toi je sais pas, ils ont tous fait des des comment dire des prestations de ouf Alors euh, moi j'ai pas d'idée là-dessus Après euh, on verra bien Ce samedi 8 mai avait eu lieu la demi-finale de The Voice Sur le plateau pour le premier show en direct Les 8 talents se sont affrontés dans une soirée de haute volée Découvrez les quatre qui se sont qualifiés en plus elle cherche ça sur internet Ah d'accord Je comprends mieux maintenant T'es même pas capable de suivre toi même l'émission je, je suis à par ci par là en fait Mais il faut suivre tous les épisodes les uns après les autres Sinon c'est... Moi je trouve pas ça génial si on loupe des épisodes Ça m'est déjà arrivé d'en louper et j'étais vraiment énervée Énervé, mais c'est qu'une émission de champ. Oui, mais moi j'ai envie de savoir à chaque fois qui va gagner, voilà. Et puis j'aime bien savoir qui est resté, si c'est des favoris que j'avais, voilà. En tout cas, tu m'as pas répondu qui était ton favori dans les quatre. Moi, euh... Métissa Aziza, j'aime bien. J'aime bien Cyprien. Et euh, j'aime bien euh... comment il s'appelle déjà. <rire> Jimboer. Ah oui Jimboeur Mais tu n'aimes pas Marguer mmh. Mmh. Ah je chante bien Mais c'était pas ma prestation préférée En fait de la soirée Samedi dernier Oh d'accord Bah on verra bien ce qu'il nous propose Pour demain non À condition que vous suivez Et comme vous avez pas suivi Comment vous voulez savoir hein Bonne question et la reine de la poupée, elle, elle suit The Voice. Oui, elle suit The Voice. Depuis un bon moment. Et j'ai hâte de savoir qui va gagner la saison. Trop hâte de savoir. Ah ouais J'étais déjà contente quand c'était euh, Kenji Jira qui l'avait gagné. C'est l'un de mes favoris. Il avait gagné The Voice et j'étais très contente. Enfin, je veux dire qu'en fait, il y a beaucoup de finalistes au final que je trouve intéressants et beaucoup de gagnants qui ont été dans mes favoris. Alors, je suis très contente. À chaque saison, j'ai au moins une chance d'avoir quelqu'un que je préfère dans les finalistes et qui a une chance de gagner. Voilà, c'est très intéressant. Si vous aimez The Voice, likez la vidéo, voilà. Et si vous avez un favori, bon, là, vous ne pourrez pas commenter, désolé, parce que YouTube désactive les commentaires. Je suis vraiment désolée. Ah, en fait, t'es en train de nous filmer. Et nous, on n'a même pas vu. Ah, oh, c'est pas vrai. On est filmé. Mais moi qui étais en train de lire. C'est pas cool. T'étais en train de lire quoi Bah, attends. On connaît les noms, les visages et les voix des quatre finalistes de The Voice ce samedi 8 mai. L'émission de TF1 était diffusée pour... Le la toute première fois de la saison en direct, et ce sont les téléspectateurs qui ont pris la main sur l'issue de la soirée. Après une semaine intéressante, intense, intense, désolé, de répétition, les huit talents ont encore, ont encore en lice leur ont offert des prestations très applaudies. Des répertoires différents dans l'équipe de Flampany. Gaïda Gaïda c'est ça Gaïda euh, a soufflé tout le monde avec une reprise de Sommet Body To Love en italien tandis que Marc Marguet a donné de la voix sur You Are So Beautiful de Joey Cocker. C'est bien ça? Je sais pas. <rire> Désolée si je dis n'importe quoi. Hein. <rire> en fait, elle est en train de lire et elle est même pas sûre des mots qu'elle prononce. Ouais. C'est bien ça son problème. En fait, c'est dommage que Nikki Black n'est pas restée. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas forcément la, per la chanteuse qui m'a inspiré le plus, mais oui, pourquoi pas. Vous voyez l'équipe à qui En gros, dans les coachs euh, dans The Voice, il y a euh, Amel Ben. Euh, Florent Pagny, Marc Lavoine et euh, Vianney, voilà. Ah, d'accord. Hum, tu l'aimes, lui Non. Personnellement, je suis pas fan de lui. Les autres, ça va, mais oui, je sais pas, je suis pas fan. Même si je, en tant que coach, ça va, mais euh, en tant que chanteur, non, je suis pas fan. D'accord. Et toi Moi Hmm, j'ai quasiment vu peu d'épisodes Comment voulez-vous que j'ai un avis bien tranché Oh d'accord D'accord, génial J'ai hâte de savoir qui va gagner Hein, qui va gagner The Voice Qui, qui, mystère Allez, votez pour votre favori Dès maintenant Dès maintenant, elle se propose Nico, ça y agace <rire> Très drôle, hilarant Ah ah ah ah, ah. Non, c'est Karine Ferry. N'importe quoi, arrêtez. Je <rire> suis blonde aux yeux bleus, je ressens pas à Karine Ferry, ni encore à Nico Saliagas. <rire> on te taquinait. Et ça marche. Mais on a le droit d'aller soutenir notre talent préféré. Oui, mais c'est demain qu'il faut voter. Pas ce... pas aujourd'hui. Demain soir Oui, demain soir. Ouais. Vive The Voice Ouais, bon, ok. Allez, encouragez votre talent de... dès demain soir. On verra qui va gagner The Voice. Ouais. C'est déjà fini. Quoi Pourquoi tu dis que c'est déjà fini C'est la dernière saison mais non J'ai pas dit ça, j'en sais rien, moi. Pitié que non. Je promets que la saison prochaine, je la suivrai en entière. Vraiment Vraiment, oui, oui, oui, vraiment, vraiment. Mm. T'as la caisse notée sur un bout de papier Ouais. D'ailleurs, c'est quand qu'ils mettent Mass Singer J'en sais rien. Mais par contre, je sais que l'Eurovision, c'est le 22 mai sur France 2, non Enfin, j'ai lu une chose comme ça nous parle de l'Eurovision. Bah oui, je veux voir Barbara Pravi gagner l'Eurovision, voilà. <rire> Pourquoi tu rigoles Parce que c'est le titre de sa chanson, voilà. <rire> bah, je suis au courant. Ouais, mais c'est la façon que tu l'as dit qui m'a fait rire. Ah, d'accord. <rire> Moi, je veux que ça soit la Suisse qui gagne. Oh, à l'Eurovision. Ouais, rien ouais. que pour, euh, voilà. Hmm. Ou pas pour la chanson Voilà, parce que c'est pas sa, le titre de sa chanson, mais... Vous m'avez compris. Mm. Moi, franchement, pour l'Eurovision je sais pas trop. Euh, je me suis pas vraiment penchée sur la question, moi, personnellement. Mais on était en train de parler de The Voice. Ouais, mais j'ai hâte que ma singer reprenne. Bon, euh, une question, tu regardes n'oubliez pas les paroles tant qu'on y est. Ça m'arrive quelquefois ah, d'accord. Bon on vous dit salut salut et à une prochaine vidéo. Salut salut